En avant la Coupe d'Afrique des Nations 2004, qu'est-ce qui s'est passé contre la, la Tunisie en quart de finale Et On est tombé contre une équipe euh, organisatrice euh, euh, non, en 2004 oui, euh, contre la Tunisie avec un nouveau sélectionneur, avec une équipe euh, euh, qui est restée dans sa continuité, mais euh, nouveau coach, nouveau changement, nouveau système. Donc, euh, euh, on a changé quand même pas mal de, de, de choses dans l'équipe et, et, et, et le changement n'est pas toujours bénéfique parce que euh, l'équipe était moins bien huilée, il y a eu quelques joueurs qui ont été inter, incorporés et euh, c'était une petite transition parce que quand vous êtes euh, médiatisé quand vous avez fait ce parcours euh, tout le monde vous attend donc euh, <rire> il, faut, il faut se préparer deux fois trois fois plus pour, euh, pour gagner le match donc tous les matchs étaient difficiles et euh, c'était un match extrêmement difficile on a su quand même euh, après, après cette euh, contre-performance tout le monde attendait le Sénégal euh, euh, très loin mais euh, on, a, on a su travailler pour revenir en 2006 pour, pour, pour, pour, pour, pour quand même presque performer mais justement c'était contre l'Egypte <rire> tout le monde se rappelle de ce match euh, euh, compliqué compliqué des pénalités non si bon demi finale contre l'Egypte en l'Égypte c'était compliqué avec une bonne équipe égyptienne bon on a, on a eu beaucoup de regrets sur ce match mais, mais, mais dans l'ensemble ce que je retiendrai c'est que euh, on commençait à, re, à retrouver une certaine qualité, une certaine harmonie dans l'équipe. Et puis, euh, comme, comme toujours, comme souvent en Afrique, on change, on change beaucoup. Euh, le staff a été rechangé malgré la bonne, la bonne participation en demi-finale contre, contre l'Égypte. Et tout le staff a été changé encore. Et là, c'était compliqué de repartir d'ailleurs. J'ai eu l'intention de, de, de parler avec vous de ce, ce match célèbre de, de, en, en 2006, le début final contre l'Egypte. Il, il y a eu beaucoup de controverses sur l'arbitrage dans ce match. Comment avez-vous euh, vu cela et que ressentez-vous Non, mais moi, ce, ce match, euh, malheureusement, je n'ai pas, pas pu le jouer parce que euh, contre la Guinée, euh, au bout d'un quart d'heure, j'ai eu une, une déchirure derrière la cuisse. J'ai ce match sur le banc mais c'est vrai que pour l'arbitre ça a été extrêmement difficile d'arbitrer de, de, de, ce match parce qu'il y avait une pression terrible euh, et l'Egypte chez elle c'est compliqué, c'est très difficile, on se rappelle tous <rire> du, du pénalty non sifflé et, et, et malheureusement c'est le verdict mais aujourd'hui je pense qu'avec la VAR peut-être euh, euh, certaines choses ne pourront plus se passer, mais nous, on avait fait un très bon match, mais bon, ça a été, ça a été comme ça. Euh, on ne pourra pas revenir euh, sur le passé, Brigitte a gagné, donc c'est fini. <rire> fini. fini. Dans ce match, il y avait une dispute entre notre entraîneur Hassan Chahata et notre attaquant Mido. Comment avez-vous vu cet incident et a-t-il affecté l'attention de l'équipe du Sénégal non, non, non, mais moi j'étais sur le banc. C'est vrai que euh, Midou, c'est un joueur bon, un peu caractériel, c'est sûr. Donc c'est vrai que quand, quand il est sorti, il y a eu une altercation. C'était presque devant, devant notre banc. Je l'ai vu sortir. Bon, on a vu euh, son altercation avec son entraîneur. Bon, il n'a pas apprécié de sortir euh, devant son public. Euh, euh, donc c'est vrai que c'est des images euh, bon, à éviter. Mais bon, après ça, nous, nous, nous, nous, quand on a vu ça, on était, on était contents. <rire> on était contents on s'est dit il bon, y, y, y a quelque chose qui ne va pas donc nous, nous c'est une motivation supplémentaire donc, euh, et ça peut déstabiliser une équipe parce qu'un comportement de ce genre là bon, ce n'est pas recommandé mais, mais, mais pour l'adversaire c'est motivant parce que ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans, dans, dans, dans, dans, dans l'équipe adverse donc ça, ça motive ça motive encore plus